Voici Blockly, présentation du menu des blocs de codage, volet lumière. Alors, avant de vous faire découvrir le menu lumière, j'aimerais vous faire remarquer que pour chacun des menus de blocs de codage, il y a une couleur qui est attitrée. Alors ici, on a un mauve très foncé. Regardez, on avait du bleu pâle, conduire, démarrer, vous aurez les autres plus tard. Ça, ça permet aux élèves de mieux se repérer dans leur programmation et différencier leurs blocs. Donc, ils se retrouvent plus facilement également. Voici donc le menu lumière. Alors, le premier bloc, toutes les lumières, ça vous permet de choisir la couleur des lumières des deux oreilles et de la poitrine à l'avant. Donc, vous avez les choix de couleurs qui s'offrent ici à vous. Le choix du noir signifie que les lumières seront éteintes. Vous pouvez également désigner la couleur des lumières de façon indépendante. Donc, un bloc pour l'oreille gauche, ici. Un bloc pour l'oreille droite, voilà. Et un bloc pour la lumière sur la petite poitrine de dash, comme ceci. Vous avez également un bloc pour la queue. C'est le feu arrière que je vous ai présenté dans les parties de dash, donc les deux petites lumières rouges sur ses fesses. Alors ici, il n'y a pas de choix de couleur, mais vous pouvez choisir euh, que le feu soit allumé ou éteint. Et on termine avec le motif de l'œil. Alors, je vous l'ai présenté dans l'application Go. Vous avez les mêmes possibilités ici, donc c'est les 12 lumières indépendantes qui peuvent être contrôlées de façon euh, séparée. Donc, pour faire le motif qui vous convient là, avec votre robot, comme ceci. Alors, quand vous aurez un motif avec certaines lumières ouvertes, d'autres fermées, ça sera indiqué personnalisé. Si vous décidez de toutes les ouvrir, ce sera écrit tout allumé. Et si vous décidez de toutes les éteindre, ce sera écrit également tout éteindre. Voilà ce qui met fin à la présentation du menu lumière.